Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler des feedbacks made in China. Au moment où je recorde cette vidéo, hein, ce n'est pas encore publié partout, en tout cas dans toutes les langues, juste...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 Les amis, juste avant de parler de feedback made in China, quelques petites infos, même d'énormes infos et une vidéo très intéressante, on va parler de la suite des, de la vidéo, hein, la dernière que je vous ai faite, sur mon petit unpromote du statut de Content Creator sur le Discord officiel. Il s'avère que Cortex n'était pas très content apparemment des retours et d'être mis en lumière sur cette vidéo. Et donc, sans message, discrètement, il m'a mis un petit ban des familles du Discord officiel. Bon, rien de bien grave, mais j'ai trouvé ça très drôle. Donc il vient voir les vidéos puisqu'il avait lâché un commentaire. Cortex, la bise à toi et à ta famille. J'espère que tu vas bien et prends bien soin de toi sur le Discord officiel. Ça fait bien plaisir en tout cas. Les amis, donc parlons de choses plus intéressantes et du dev feedback qu'on vient d'avoir. Made in China, une petite vidéo hein, d'un streamer chinois. Alors je suis désolé, je suis incapable. De vous dire son nom c'est en chinois, c'est pas la première fois hein, qu'il nous ramène des petites infos. Alors c'est pas du leak, hein, c'est une info tout ce qu'il y a de plus officiel, puisque ça a été publié sur les encore une fois hein, sur la communauté chinoise on y apprend plusieurs choses déjà ils vont nous donner des informations au niveau des, euh, des futurs MGE et des roues de la chance ils vont aussi nous donner des informations sur les évolutions qui vont arriver alors elles sont plusieurs de plusieurs types hein, aussi sur le zénith comme vous allez le voir Très rapidement, alors je suis désolé, hein. c'est en chinois, sous-titré en chinois. Je vous mets le lien vers la vidéo officielle hein, en commentaire. Comme ça, vous pourrez avoir les sous-titres en anglais. La première chose qu'il nous donne, c'est euh, des ajustements qui sont faits par rapport au tour de MGE et à la roue de la chance, hein, à la fréquence. Hein. On part, on arrive avec la huitième génération de commandant archer, hein, à savoir. Zug, Liang hein, et l'ordre au niveau donc, de la route de la chance et des MGE. Les prochains, c'est cavalerie. Puis, il s'agira de l'infanterie. On repassera au leadership et on finira avec les archers. Donc, à ce rythme-là, normalement, on devrait avoir les nouveaux commandants prochainement. On pourrait dire hein, qu'ils arriveront normalement encore une fois, hein. c'est une date euh, qui est, même si elle est donnée, je crois pas qu'elle soit donnée de manière dure, mais en on... ferme plutôt, elle de... il devrait arriver autour du 22 mai, soit un mois, c'est cohérent avec l'ordre que je viens vous, de... vous donner, hein. Cavalerie, Infanterie, Leadership et Archer. donc au prochain tour des Archers, ils seront là, sachant que actuellement sur le prochain, on est déjà sur des Archers, donc ça serait cohérent. Hein. Cavalerie, Infanterie, Leadership, Archer. et le 22 mai, donc MGE, Cavalerie, juste après. Hein, ils seront, non non dans celui là pardon, ils seront disponibles dans le MGE Cavalry, vous le savez parfois quand des nouveaux commandants sortent hein, ils les mettent avec un tour qui n'est pas euh, qui n'est pas le bon donc on devrait les avoir autour du 22 mai encore une fois, on continue là sur les dev feedbacks, hein, sur le Q1 de ce qu'on va avoir, le quarter 1, hein. il nous donne, alors c'est un quarter 1, je ne sais pas pourquoi, non c'est question 1 je dis n'importe quoi, c'est question 1 le chinois me fait mal à la tête hein. sur la première question, on est passé sur l'ajustement de la roue de la chance et du MGE Pour les inscriptions Sur le KVK Ils vont Ils disent informe qu'il va y avoir plus d'inscriptions, de phases d'inscription pour le KvK. Alors, est-ce qu'ils vont augmenter euh, le rythme ou est-ce qu'on va avoir plus d'inscrits possibles Je pense que c'est plus d'inscrits possibles. La traduction euh, est approximative là pour le coup. Donc, on pourrait être inscrit, on pourrait avoir plus de slots disponibles par KvK. Je vous le rappelle, c'est plafonné. Hein, le RU Quantem par exemple, ou la lutte des 8, hein, souvent on a un maximum de 60, voire 150 royaumes, c'est le plus gros que j'ai vu, c'est Lid qui définit les plafonds ils devraient les upgrader. Donc ça c'est la première réponse qu'ils apportent. Ils apportent aussi un éclairage sur la possibilité. Encore une fois, c'est la possibilité. Donc c'est on verra quand on aura la vraie traduction, mais enfin du moins la traduction en anglais ou en français. Là, ils nous disent qu'ils vont donner la possibilité ou étudier la possibilité d'autoriser les joueurs. Et là, ça serait vraiment une très bonne chose. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est énorme parce que c'est vraiment un problème de Riche là. Et ils solutionne juste une problématique des méga baleines. Mais la possibilité d'autoriser les transferts des inscriptions... Entre armements, là, ça serait vraiment une chose extrêmement intéressante d'avoir cette possibilité. Toujours la question 3 à présent. Hein. Ils, ils vont ajuster de les, le nombre de gemmes hein, qu'on pourra euh, obtenir hein, dans les euh, coffres, hein, les conquers KvK à chest, hein, les euh, coffres de conquérants. Donc, on pourra avoir plus ou moins de gemmes, On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous avez la réponse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous parlez couramment chinois. et si pas, N'hésitez pas à le dire en commentaire. On devrait avoir un ajustement. Alors, est-ce que c'est un ajustement à la hausse Un ajustement à la baisse les derniers ajustements que l'IIT ont fait, hein, c'était juste on en avait moins au début et plus à la fin. Donc c'était relativement favorable à ceux qui jouent le plus hein, ou aux baleines hein, et moins favorable à ceux qui jouent le moins. Bon, Est-ce que c'est inéquitable C'est normal que ceux qui jouent le plus aient plus de récompenses. Question 4 également, new matchmaking adjustment, ils vont ajuster le système de matchmaking en prenant ça, c'est une info extrêmement intéressante. Hein. En prenant en considération le nombre d'étoiles par alliance, le nombre de fois qu'ils ont gagné le KVK, ça c'est vraiment une donnée. Super intéressante à prendre en considération puisque il y a des petits royaumes qui ont gagné l'intégralité de leur KVK et il y a des gros royaumes qui ont pratiquement perdu tout leur KVK. Donc ça c'est vraiment une donnée qu'il faut avoir et qui doit être pris en considération quand Lilith fait le matchmaking. Pour finir, il nous donne, pour finir, pour presque finir hein, sur cette série-là, parce que c'est pas encore tout à fait fini, il nous donne également donc l'info que je vous donnais, le euh, Dido et Zugliang devraient être disponibles. Le 22 mai, à partir du 22 mai, sur le MGE cavalerie. alors vous allez me dire, hein, c'est n'importe quoi, c'est un MGE cavalerie, euh, tu bois du vin Ouais, mais non, vous le savez, quand un nouveau commandant sort, quand des nouveaux commandants sortent, quel que soit le round en cours, et hein, eh bien Lilith immédiatement les sort sur la route de la chance, et donc on se retrouve avec un commandant archer, par exemple, hein, ce qui va être le cas de Dido et Liang, hein, au milieu des commandants cavalerie. Au niveau du zénith, Lilith apporte une précision supplémentaire. Il faut savoir qu'il y a une suggestion qui a été donnée. On n'était pas vraiment dans la question. là. La suggestion était de savoir si euh, on allait avoir dans les zéniths euh, la possibilité de retrouver des anciens skins. Enfin, les skins qui sortent en zénith, est-ce qu'ils vont être disponibles dans euh, d'autres events. Vous le savez, sur le KvK hein, saison, euh, le dernier KvK, hein, le KvK saison de conquête, hein, on peut acheter dans le store des, euh, des skins. Certains sont passés au Zénith, je crois, il y a très longtemps. Et euh, ils sont toujours les six mêmes. Il n'y en a pas de nouveau ajouté depuis très longtemps. La question est ce qu'on va avoir un event spécial pour récupérer les skins du Zenith ce que Lilith pourrait faire, il pourrait sortir un coffre comme ils l'ont fait et ceux qui gagnent le Zénith peuvent choisir entre le nouveau skin ou tous les anciens qui sont sortis. Ce serait une bonne idée ou du moins une série 3 comme ils le font parfois. La réponse de Lilith sur cette histoire de Zénith, elle est encore une fois claire. Il n'y a actuellement aucun plan pour récupérer ou pour avoir les anciens skins passés au Zénith. Autrement dit... Si vous les avez ratés, eh bien, c'est mort. Ils ont bien évidemment... Ils sont contents qu'on qu souhaite les récupérer et qu'on ait kiffé les avoir. Mais euh, dans le même temps, ils considèrent que la monnaie et l'énergie... Ils le mettent comme ça. On est vraiment en Chine parce que je ne pense pas qu'ils le traduiront comme ça en Europe. La monnaie et l'énergie qui a été dépensée par les baleines, ils le disent. Hein, par les anciennes baleines. Pour l'obtenir, hein, doit être aussi pris en considération. Hein. Donc, ils y réfléchiront pour... Ils vont prendre ça en considération hein, pour les prochains... Euh, Zenith et ils disent qu'à l'avenir ils feront plus attention hein, sur le design et la considération euh, des stages qui vont pouvoir permettre d'apporter aux nouveaux joueurs Ça veut pas dire grand -chose, hein. aux nouveaux joueurs une nouvelle expérience de jeu au travers de la communauté voilà pour tout ce qui est donné pour ce, cette vidéo hein, de dev feedback chinoise encore une fois. Je ne comprends pas trop la stratégie de Lilith lorsqu'ils font des dev feedbacks localisés comme ça qui ne sortent pas partout en même temps. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre hein, ce, ce système de ne pas sortir en même temps dans toutes les langues les mêmes dev feedbacks. Sachant qu'aujourd'hui, hein, il y a des serveurs anciens, suffisamment anciens du moins pour tout avoir sur tous les royaumes. Donc, pas vraiment d'excuses. Passons à présent les amis sur les KVK en cours, je vous ai dit, on retournerait voir l'évolution du nouveau KVK Orléans, la bataille d'Orléans, tac, on dézoome donc pour voir ce qui se passe. Alors pour ceux qui se demandent, est-ce que mon royaume, je reviens juste une seconde, est-ce que mon royaume le 1474 est inscrit pour le moment en KVK, je vais y arriver, hein eh bien, non, pour le moment, on est inscrit nulle part, on pourrait s'inscrire au siège d'Orléans, j'aimerais qu'on s'inscrive au siège d'Orléans, mais nous sommes non inscrits et vous voyez la limite dont je vous, je vous parlais, total des royaumes inscrits, 97 sur 100, en hymne héroïque, on n'a pas de limite hein. Je vous disais, mais je crois y avoir vu une limite, mais c'était peut-être en hymne héroïque euh, puissance sub. Donc, et on a une petite infobulle hein, à propos qui nous explique hein, les règles d'Orléans que je vous ai déjà expliqué C'est dommage, j'aurais aimé faire ça. Et regardez les récompenses de pionnier en plus, si on s'inscrit, eh bien, on prend des récompenses immédiatement. Nombre de camp 6, durée de la saison 50 jours. Total des rois 97 sur 100. Il y a encore 3 places, on pourrait s'inscrire. On a encore combien de temps On a encore 2 jours, 14 heures pour s'inscrire. C'est ça un matchmaking dans 2 jours, 14 heures. Ça aurait été sympa de s'inscrire. J'espère que mon royaume va changer ses plans et s'inscrire pour ce tout nouveau système de KVK. Allons d'ailleurs voir si nous avons prochainement l'ouverture des portes du siège d'Orléans avec le C1 1780 et ses 4 royaumes impériums dont... Je vous parle régulièrement. C'est un peu notre fil, rouge du, du, notre fil rouge du moment. Le gros KVK du moment. Et regardons comment ça avance. Ils sont prêts. L'ouverture des portes de niveau 5 n'est toujours pas annoncée. Elle devrait arriver. Alors là, je vous disais peut-être que ça arriverait durant le week-end. On est à combien On est à combien Je n'ai pas regardé avant de cliquer. On est actuellement à 18 jours, 9 heures. Donc ça va arriver sous peu. Et on va pouvoir voir enfin la règle si on peut attaquer. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite. Hein. C'est ce qu'on peut attaquer pendant que la siège d'Orléans est défendue. ou peut-on attaquer l'Alliance hein. Où est-on protégé Peut-être cette réponse est dans le à propos. Pourquoi introduire un système pionnier Quel est le genre de choses Donc ils nous disent quel est le genre de choses que nous allons, avoir, que nous allons voir dans cette histoire. Blablabla, auxiliaire. Il y a les compétences de commande auxiliaires Je vous en ai déjà parlé Si vous voulez que je vous en reparle ou que vous en refaillez une vidéo N'hésitez pas à me dire en commentaire La campagne du siège d'Orléans dans cette histoire Votre alliance ou votre coalition occupe le siège de ville De l'hôtel d'Orléans Et que la ville n'est pas ouverte à la contestation Vous pouvez choisir de commencer la campagne du siège Ah regardez, dans cette histoire Si votre alliance ou coalition occupe l'hôtel de ville d'Orléans Et que la ville n'est pas ouverte à la contestation Vous pouvez choisir de commencer la campagne du siège d'Orléans dans cette campagne, vous défendez Orléans en battant des vagues de troupes anglaises en approche. Si toutes les troupes blablabla, ça voudrait dire que vu qu'il n'y a pas de contestation, ça veut dire qu'il faut le tenir. Et après, à mon avis, on rentre dans un petit mode story ou une sorte de petit mode campagne. Et donc, on ne doit pas pouvoir être attaqué vu que la ville n'est plus en contestation. Mais à mon avis, il hein, y a oui, puis il l'avait dit il faut que toutes les troupes soient à l'intérieur pour lancer. Ça veut bien dire qu'on ne pourra rien faire. Et regardez. On a la date ici. Dans l'histoire du siège d'Orlan, les gouverneurs des différents camps se rencontreront pour la première fois vers le 10 dixième jour. Ouverture des portes de niveau 4. Après l'ouverture des points de contrôle de niveau 4, voilà, chaque camp peut commencer à envoyer des troupes dans ses deux provinces voisines. 21 e jour, donc dans trois jours précisément, nous allons pouvoir suivre l'ouverture des portes de niveau 5 vers le 21 e jour. Tous les camps pourront entrer dans les deux provinces voisines d'Orléans et se battent pour en prendre le contrôle. Vers le 31e jour, les préparatifs commenceront pour la bataille d'Orléans. Vers le 36e jour, les points de contrôle de niveau 7 menant à Orléans seront ouverts et la bataille pour la ville commencera. Très intéressant ce timing, c'est la première fois que je vois Lilith qui nous met ce détail là. Au niveau des récompenses spéciales, hein, rien de particulier, mais j'ai eu raison de venir voir hein, les règles. Hein, on en a appris davantage sur le déroulé de ce KVK. De mon point de vue, c'est le plus intéressant actuellement. Au niveau du store, eh bien... Rien de particulier, regardez. C'est exactement le même store, vous m'aviez demandé. On a toujours 8 sculptures à 50%, 4 coffres de choix de matériaux légendaires à 33%. Le même nombre, hein. 18 sculptures de commandants légendaires et 8 sculptures comme ça. Au niveau des items de ville, c'est les mêmes. Au niveau des plans, c'est les mêmes. Il hein. n'y a pas de, de mystère. Hein. Pourquoi le Paletto Capi il se retrouve ici et il ne se retrouve pas ici Ah, le Paletto Capi l'acheter hein. il faut quand même celui là je sais pas s'il était je l'avais jamais vu les plans des items c'est pareil allons voir le magasin d'inscription hop je sors allons comparer tout de suite à l'hymne puisqu'on a le store aussi 8 18 4 8 possédé on en a bien 4 il y a bien 6 plans on a tout pareil tocapi c'est 6 jetons ça fait cher hein, quand même 6 pièces de conquête hein, pour, euh, pour ce skin